Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un ingrédient essentiel dans la transformation interne d'une entreprise. J'ai constaté régulièrement que des changements internes n'étaient pas suivis d'effet parce que souvent, le dirigeant ne va pas lui-même modéliser le changement qu'il inspire et qu'il souhaite dans l'entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui veulent se transformer, souvent ont la limite de la, du niveau de transformation du dirigeant. L'entreprise va pouvoir se transformer jusqu'à ce niveau-là. Le petit plus qui va faire la différence, qui va faire que le changement va être bien accepté, ça va vraiment être que le dirigeant lui-même passe par une phase de transformation de ses pratiques et de ses postures. C'est en étant modélisateur, en étant quelque part exemplaire de, ce que, de sa proposition, que ses équipes suivront et que la performance collective sera au rendez-vous. Si cette question vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet.